Bonjour et bienvenue à ces vidéos explicatives pour les administrateurs des écoles et pour les professeurs et familles dans le rôle des superviseurs. Donc, pour faire ça, pour faire la configuration appropriée, on va y aller à notre menu administrateur, les superviseurs et les rôles. Ici, il y, a, il y a déjà une liste des rôles créés, mais on va vous montrer comment créer un rôle de superviseur. D'abord, on va, on va mettre le nom des de, de, de, de, de, de superviseurs, la description de, de ce qu'on va, qu va, qu va faire avec ces rôles, l'entité. On va choisir ici notre école. On va choisir les rôles de superviseur ça s'agit aujourd'hui et on va choisir à la fin les types on a deux types fondamentaux enseignante ou personnel de l'école ou bien famille donc selon les les rôles on va pouvoir faire certaines choses ou des autres ça c'est très importante de les bien choisir parce que, comme vous savez, toutes les choses, toute l'activité de supervision, monitorisation, lancement des ordres, accès à report, des rapports d'activité, navigation, recherche, YouTube, etc., qui se passent dans l'horaire écolière va être que... Eh, pouvoir actuer pour les enseignantes ou les personnels de l'école et tout ça qui se passe dehors l'horaire le, le calendrier scolaire va pouvoir être que par les familles. Donc on va ici on va si on parle des enseignantes par exemple, on va pouvoir choisir, on va pouvoir cliquer les Google Classroom, s'il y a des professeurs professeurs utilisant les classes pour interactuer avec les groupes dynamiques, vient montrer aussi les données personnelles selon les le rôles des superviseurs, les privilèges qu'on qu'on ajoute. Il y a peut-être quelques personnels administratifs, des des, des soutiens techniques qui n'est pas nécessaire, que qu'ils accèdent aux données personnelles, mais on va on va pouvoir choisir aussi comme et l'utiliser comme actuaire sur IMT Lazarus ou bien avoir accès à les rapports de, sur tous les groupes, ou sur tous les dispositifs et les cas échéants. Et ici, on, euh, on, va, on a une liste de certaines fonctionnalités et des actions qu'on va pouvoir visualiser ou bien modifier c'est-à-dire actuaire sur ces type de tâche et d'action. Par exemple, les, sur les politiques permanentes de l'école, sur les, sur les contrôles d'Internet, les filtrages personnels qu'on qu a euh, peut-être définis comme superviseurs, comme professeurs, ou bien les listes, les listes blanches personnelles, la définition, la visualisation des tâches. Les rapports web par dispositif ou via les rapports web par groupe. Par exemple, dans ces cas-là, si on parle de groupe, eh, n'est ne, ne, ne, ne, pas nécessaire de, de, de les marquer. Si on parle des de superviseurs famille, par exemple, Et les suivis GPS, les actions sur la caméra pour l'activer ou le déactiver, les désactiver, sur les applications ou bien les applications personnelles et aussi sur YouTube, peut-être sur notre filtre et notre action de transformation d'écran personnel à propos de YouTube, ou bien sûr sur, les, sur les, la, la, la, la, vidéo, la visualisation, la visualisation c'est-à-dire l'accès au rapport d'activité, navigation, recherche au YouTube, et pour les Meet Inside, comme vous savez, la fonctionnalité pour gérer les classes euh, au niveau virtuel donc dans ce cas-là aussi si on parle de rôle famille ne, ne, ne fait aucun sens qu'on clique sur Meet Inside et après finalement des, des fonctionnalités spécifiques selon la technologie qu'on utilise à l'école à notre classe ou chez nous euh, qui sont déployées sur YMT Win, YMT Chrome YMT Android ou YMT iOS et à la fin il faut déterminer quand on va pouvoir faire tout qu'on a déterminé ici en haut. Donc, avec, comme vous savez, sur la, la détermination, la définition des horaires et calendrières et scolaires, on va déterminer qui fait quoi et surtout quand. Donc, il faut qu'on choisisse les calendrières scolaires. Et si on a des, est en train de faire la configuration d'un rôle comme professeur, on va le laisser comme ça, et on va appliquer le changement. Mais si on est en train de faire la configuration d'un rôle famille, donc on, il faut qu'on marque dehors l'horaire, dehors de l'horaire. Parce que tout ça qui se passe à l'intérieur de l'horaire du calendrier scolaire, Va être euh, supervisé et interactué que le, par les professeurs et professeurs. Donc, comme on, comme on est famille, il faut qu'on marque dehors pour avoir le contrôle dehors cet horaire. Donc, ça c'est tout, facile, simple, intuitif, flexible, comme toutes les fonctionnalités d'Imtelas et Arros. Suivez-nous à Suivez nos réseau et à la prochaine. Merci beaucoup.